Bon. attention sur celui-là, les nageurs sont relativement fragiles, donc euh, mettez les beaux où il faut pour pouvoir le visser. Et ça fait un beau poisson Ok Google, c'est Noël